Bonjour les amis, peut-être êtes-vous en vacances, comme vous le voyez moi je suis quasiment toute l'année en vacances puisque je vis à Tenerife avec un climat extraordinaire et des paysages comme vous pouvez voir derrière moi assez fabuleux. Dans cette vidéo je voudrais répondre à la question qui m'est parfois demandée s'il faut absolument perdre beaucoup au début de son apprentissage du trading avant de devenir un trader gagnant. bien personnellement je n'ai jamais perdu beaucoup en bourse heureusement euh, j'ai été très prudemment et n'ai pas non plus voulu gagner euh, beaucoup euh, tout de suite avant de devenir un trader gagnant régulier. Donc euh, non il ne faut pas forcément euh, se dire que si on perd beaucoup on va devenir bon. On va, on va apprendre en perdant, non, je pense que c'est une erreur de, de penser cela. Euh, maintenant il faut accepter de temps en temps de perdre, même moi aujourd'hui il m'arrive de perdre, je ne gagne pas 100% de mes trades, parfois je fais des, des, des séries de trades gagnants, je fais parfois des, des journées sans perdre un seul trade en scalping, mais euh, il peut arriver d'avoir une mauvaise série de trades, le tout est de savoir s'arrêter à temps, mais surtout il faut avoir une méthode dans laquelle on a confiance. Donc il faut que vous arriviez à acquérir une méthode, soit par vous-même, soit à travers des formations et je vous conseille si vous voulez éviter de perdre beaucoup de temps de suivre des formations et vous pourrez à ce moment-là acquérir une méthode qui vous permettra de gagner chaque mois, parfois même chaque jour et euh, d'arriver à avoir confiance, totalement confiance en une méthode qui vous permettra de gagner, euh, de gagner durant des années en trading sans subir de, de grosses pertes. Donc c'est à ça qu'il faut absolument arriver à, à… votre but doit être celui-là, donc avoir une méthode non pas qui vous permet de, de gagner de temps en temps, mais une, une méthode qui vous permet de gagner de manière régulière. Pour ça, vous savez que moi je suis partisan du scalping, je fais du trading depuis 12 ans maintenant, j'ai essayé toutes sortes de méthodes et je suis convaincu que c'est le scalping qui vous permettra d'avoir une méthode sûre, efficace et durable. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez prendre que des petits trades, Donc, je suis en train de préparer ma formation au scalping 5.0. Qui va se concentrer d'abord sur une méthode hyper efficace pour rentrer de manière très très efficace pour prendre des trades et après essayer donc de faire des trades qui peuvent vous faire gagner parfois 20, 30, 50, 100 pips sur un trade et alors là bien sûr c'est jackpot parce qu'en général le scalping c'est prendre rapidement ses bénéfices mais si vous arrivez à bien maîtriser euh, le trading euh, de cette manière-là, vous pouvez faire euh, parfois deux, trois fois par jour un trade qui va vous permettre euh, de gagner 50 ou 100 pips sur un seul, euh, un seul mouvement. Donc c'est là tout l'intérêt donc d'apprendre une méthode de scalping qui vous permet par la suite de faire euh, des trades beaucoup plus longs et peut-être même euh, des swing trading. Mais en ce moment, euh, bon, on est en, en août 2020, les marchés sont pas vraiment... Euh, propice à ce genre de trade donc euh, moi je me concentre toujours sur le scalping et euh, vous pourrez terminer euh, de cette manière-là euh, toutes vos journées gagnantes si vous arrivez à maîtriser euh, parfaitement une méthode de scalping comme celle que j'utilise. Donc si vous cherchez une méthode efficace, bon, il faut d'abord vous concentrer sur euh, apprendre certaines techniques euh, de trading qui vous permettent surtout d'éviter les pertes. Donc c'est le, le principe de base, c'est bien sûr gagner plus que vous ne perdez, ça c'est une évidence, mais le faire de manière régulière, donc arriver à ce qu'à la fin de chaque journée vous soyez positif, et ça jour après jour, et euh, ne, accepter de temps en temps une petite perte, mais ne pas laisser le marché euh, euh, aller contre, contre votre sens, toujours protéger votre aide. Toujours mettre des stop loss, même si c'est un stop loss que vous mettez de sécurité, comme ce que je préconise, que vous mettez à une certaine distance pour éviter qu'un mouvement rapide euh, ne vous fasse sauter vos stop loss. Mais si vous voyez que le marché ne part pas dans le sens de votre trade, eh bien, coupez rapidement et vous rattraperez très rapidement euh, dans les trades suivants euh, la perte que vous avez subie euh, sur, sur un petit trade comme ça. Donc de cette manière là vous arriverez à faire euh, des journées de 90 à 95% de trades gagnants, 90-95% de, de trades gagnants, et accumuler ainsi des petits gains et de temps en temps euh, vous aurez la, la chance, parce que bon il euh, y a une partie de chance malgré tout, de voir le trade aller plus haut et à ce moment-là gagner beaucoup plus sur, sur un, deux ou trois trades euh, sur une journée. Et vous pouvez terminer comme ça avec des des journées vraiment très très positives et faire des beaux gains qui vont peut-être compenser une journée où vous aurez fait de moins bons résultats. Donc l'objectif dans ma formation 5.0, ce sera de vous former à cela, donc arriver à faire des trades plus longs. Ma formation 5.0, vous connaissez mes habitudes, dont elle sera d'abord disponible pour mes étudiants, donc ceux qui ont déjà mes versions précédentes et les autres pourront l'acquérir plus tard, mais si vous êtes intéressé d'avoir cette version 5.0, ben je vous invite à vous inscrire déjà maintenant à mes formations Scalping et après je vous donnerai un lien pour, pour avoir, que vous ayez la, vous ayez la possibilité d'acquérir la formation 5.0. D'ici quelques jours, elle devrait être disponible, donc je travaille dessus et ça vous permettra vraiment d'avoir un taux de réussite très important. Et de faire en sorte que vous ne perdiez jamais des grosses sommes d'argent mais par contre que vous progressiez de manière régulière pour faire si possible tous les jours des journées gagnantes. Voilà j'espère que ça vous intéresse, que vous appréciez cette vidéo et toutes celles que j'ai déjà faites donc si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne YouTube profitez-en. Euh, si vous voulez acquérir euh, une de mes formations et eh bien vous avez un un lien euh, ici vers euh, en haut à droite ou à gauche, je ne sais plus exactement et euh, sous la vidéo également. Donc euh, vous trouverez euh, un lien vers mes, vers mes formations et euh, toutes mes formations sont en vidéo, dès que vous payez, vous pouvez payer en plusieurs fois, vous avez accès à la totalité de la formation, après je vous fais confiance pour euh, les paiements suivants et vous verrez que ça vous permettra de progresser euh, très rapidement. Et d'avoir une méthode sûre, efficace de scalping qui vous permettra de faire également des day trades et peut-être de temps en temps des swing trades avec des gains importants. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un pouce vers le haut, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos ou dans mes formations. À très bientôt, au revoir.